Je suis en joie de vous retrouver en ce jour pour cette nouvelle période qui nous réunit donc du 28 avril au 10 mai inclus où nous allons en fait voyager cette fois dans la quatrième trécéna de cet outil. Alors pour toi qui me rejoindrais au gré de la synchronicité dans la curiosité, à droite tu as un tableau qui s'appelle le solkin qui est beaucoup plus connu dans le milieu alternatif comme étant le dream spell, le synchronomètre mais pour information je vais mettre tout de suite les choses au clair. Moi je vous parle du vrai Kandri Maïa et pas de celui qui a été usurpé, détourné, transformé euh, sous l'écoute d'un channeling euh, qui ensuite a conduit euh, le channel à, avoir, euh, à être témoin du décès de son fils et à être sous la dictée dans tout ce qu'il a transmis. Et même il a communiqué ses informations à l'ONU et à l'OTAN. Donc moi je vous laisse à votre propre représentation sans aucun euh, besoin d'avoir raison, puisque moi-même, je me suis intéressée au gym spell pendant de nombreuses années, j'avais même créé un site qui s'appelait Lotus du corps, mais à un moment donné, force a été de constater que ça m'emmenait droit dans le mur, et qu'en pensant faire le meilleur, en fait le pire se répandait. Alors heureusement, comme tout être qui a une dynamique intérieure avec le cœur, même si l'outil est erroné, usé euh, et de mauvaise qualité, l'intention et l'implication et l'énergie transmise, quant à elle, sera toujours de qualité. Ça, c'est très important de bien le conscientiser. Et c'est comme ça qu'on peut voir par rapport à diverses sciences euh, qui font appel à l'ésotérisme, comme l'astrologie, par exemple, qui n'a plus rien à voir du tout avec l'astronomie. À la différence des ancêtres, eh bien, vous, vous pouvez quand même avoir une lecture d'un thème erroné qui vous enferme avec quelqu'un de très conscient et consciencieux qui en finalité vous donnera peut-être les clés pour vous en sortir. Donc bon, hein, sortons de la dualité du bien et du mal et d'une vision étroite. Donc mon propos maintenant qu'il est placé, quatrième trésénat, ça démarre au numéro 40. Donc là ce que j'ai senti en fait pour vous aider à l'apprentissage des, des dessins, c'est de voir en fait donc euh, le soleil 1, le crocodile 2 et le vent 3. Ce sont les trois premières énergies, hein, quand vous regardez le tableau à droite, vous avez en effet le crocodile, le vent et la nuit et le soleil est tout en bas. Donc à savoir que le soleil, si on, normalement ce tableau n'est pas en 2D mais en 4 dimensions et en fait ce que vous voyez avec les petits carrés verts, si vous imaginez vous prenez le rond que vous avez au centre comme si vous pouviez l'attraper et que vous le levez, et bien en fait vous auriez une pyramide avec euh, dans ce cercle-là, euh, le Pyramidion. Donc euh, voilà, c'est plus que de la 3D, c'est de la 4D. Il faut avoir euh, une vision de l'âme euh, multidimensionnelle et non un regard euh, linéaire séquentiel. Et donc je vous emmène dans une lecture de cette dynamique puisque je suis supraconsciente. Alors, ça fait donc euh, 39 jours qui se sont réalisés sur trois objectifs différents euh, avec trois chemins liés aux objectifs, et trois résultats. Donc j'avais envie de faire un petit bilan avec vous en cette fin des mois d'avril, euh, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe, je ne vais pas en parler, je ne vais pas le nommer, mais vous invitez à, en toute simplicité, à observer qu'est-ce qui se passe dans votre vie depuis l'équinoxe de printemps. C'est-à-dire depuis le 20 mars, où un nouveau cycle a commencé, au numéro 1, et là aujourd'hui on est au 39e jour, enfin au 40e jour aujourd'hui, depuis que, en fait, l'équinoxe de printemps... Euh, Réveille la nature et la vie. Donc, l'astrologie était liée à l'astronomie et à l'observation de comment, lorsque la planète, elle tourne autour du soleil, on voit bien qu'il y a des saisons plus ou moins marquées en fonction de l'endroit géographique sur lequel l'observateur se place. Mais la vision de l'astrologie est une vision qui permet d'aller beaucoup plus loin qu'une observation saisonnière, qui n'est donc pas un propos valable partout. Les, les ancêtres, nos anciens, qui étaient dans la conscience multidimensionnelle, voyageaient dans l'espace. Et donc les constellations, ils ont mis ça en relation avec des formes de l'humanité qui s'expérimentaient ailleurs. Et que lorsque une conscience émane et vibre, euh, comme on peut le voir au niveau de son cerveau, qui est un capteur, émetteur et récepteur d'ondes, et eh bien vous multipliez ça euh, d'une manière exponentielle à travers une onde qui n'est pas juste une pensée mais qui est celle d'une vibration de vie, où les physiciens aujourd'hui nous parlent de l'énergie Planck, notamment avec Nassim Araméen, où ce que nous observons dans la vérité de l'observation pour nous, bah, ça représente la totalité, mais dans la vérité de ce qui est, ce que nous voyons, percevons, ne correspond qu'à 0,01% de la réalité et que 99,99% ,99 de la réalité qui crée ce que nous percevons, en fait, est inaccessible à nos sens ordinaires. Donc ça c'est très important parce qu'en plus ça touche, si vous voulez, à l'énergie de la vacuité, à l'énergie de l'impermanence, à l'énergie de la lumière, mais à l'énergie du tachyon et donc ça donne le vertige pour un mental ordinaire. Alors pourquoi je vous parle de cela Eh bien parce que cet outil, ce Solkin, il me semblait d'à propos à 140e jour aujourd'hui dans l'énergie du soleil, où c'est sa deuxième apparition. La première apparition de cette énergie donc était la numéro 20, mais qui en fait si vous levez le tableau en quatre dimensions et que vous avez donc une pyramide euh, qui parce qu'elle est levée, même si elle contient plus de numéros euh, sur la verticalité que sur l'horizontalité, eh bien, va quand même euh, pouvoir être observé à travers une intelligence d'une pyramide qui ressemble pas mal à la pyramide maya. Okay. Et donc avec ce cercle au-dessus qui correspond donc en fait au pyramidion. Donc ça veut dire que si ton awal de naissance est dans le cercle, donc 89, 70, 90, etc., ben en tu fait, as une capacité d'une vision beaucoup plus élevée que ceux qui seront sur les côtés, en fait, qui vont plus être orientés par rapport à une notion d'une lecture dans l'espace-temps. Alors je vais pas vous perdre, ça, ça sera euh, la joie en temps parfait euh, dans les ateliers en privé de vous parler de ces données en fonction de la résonance euh, et des de capacités de réception des inscrits. Mais c'est des choses que j'aime à transmettre, donc euh, je me réserve maintenant mon énergie pour l'offrir à ceux qui seront dans une écoute qui permettra, euh, bah, je dirais, une, une utilité. Alors que je sais que pour un certain nombre d'entre vous, vous, ça peut même être indigeste, voire vous lasser. Donc tout ça pour mettre un peu, petit peu en perspective que ce calendrier a été offert à la terre, je sais que je me répète mais pour les nouveaux je le, je le précise et puis pour toi qui l'entends, peut-être qu'à un moment donné tu vas avoir un déclic et que tu vas t'y impliquer euh, davantage hein, si tu es là à m'écouter euh, déjà à plus de 7 minutes euh, parce qu'en fait il est là offert à la terre depuis 13 000 ans par euh, des forces, euh, des dieux, des déesses tels qu'ils sont nommés dans toutes les cosmogonies euh, qu'on a pu trouver euh, de traçabilité de leur passage, euh, qui sont euh, donc en provenance d'Orion, de Sirius et, et de plus loin euh, aussi. Et, euh, et qui en fait, euh, bon, Sirius c'est le soleil le, le plus proche en fait après le soleil. Donc comme tous les glyphes ici sont en lien avec le soleil, le soleil aujourd'hui est à mettre en rapport avec l'intelligence de Sirius et d'Orion. Et surtout de Sirius. Alors en toute simplicité, d'où je sors ça Eh bien, c'est que le vin, moi, dans la vision que j'ai eue en quatre dimensions, c'est une sphère qui, en fait, englobe cette pyramide qui, lorsqu'elle est levée, en fait, elle a une information positive, constructrice de vie. Et si elle est mal utilisée, elle a son, sa pyramide inversée qui, là, va nous parler des énergies, des forces du chaos. Par exemple, en clair, le but premier de cette première stressena dans ce petit bilan maintenant euh, que je vais placer, eh bien, c'était celui de devenir une mère primordiale. Donc la première fois que cette énergie euh, est apparue, elle était donc en énergie 1. Ensuite, elle est apparue en énergie, dans le 21, en énergie 8. Et là maintenant, sous l'image, tu vois, il y a deux points. Elle est en énergie 2. Donc ça, c'est des choses que je développerai aussi dans les ateliers. Les rythmiques euh, mathématiques de la vibration qui permettent, à une fois assimilées par un mental qui va s'assouplir dans l'accès à une information qui va dépasser sa raison de sa conscience ordinaire, va permettre euh, une harmonisation de l'ADN bien plus vaste encore que juste la répétition d'affirmations, comme le proposent euh, bah, souvent les techniques de neurosciences. Parce que là, en fait, on est dans une lecture d'un outil qui permet de reconnecter non pas, si vous voulez, à une ADN un petit peu plus harmonieuse d'un corps euh, humain, planétaire, mortel, de quelques dizaines d'années, mais en fait là on vous parle d'une un, énergie de conscience qui anime un corps astral, qui lui-même anime le corps matériel. Et qu'en fait le corps astral et le corps matériel sont indissociables. Ils sont ensemble, unis. Et si on est dans l'oubli de cette réalité, ben nous subissons les dommages de la séparation, on est dans le symbole d'une réunification, on est dans le diable de cette opposition qui peut générer des conflits intérieurs. Et cela est très perceptible aujourd'hui sur la Terre, vous avez vraiment différents types d'humanité et puis la guerre des sexes est euh, plus que présente euh, que jamais en cette période sur cette planète. Donc le soleil en fait nous parle de l'archétype du dieu déesse qui est cette sphère qui contient la génétique de toutes les possibilités que ces dieux, ces déesses qui sont passés sur la Terre et qui aussi ont, ont apporté la civilisation comme ils aiment à le dire sur d'autres planètes, ont des factions, si vous voulez, positives, accompagnées euh, à donner des outils, à donner le, dans l'ADN la capacité de connecter sa propre source, d'avoir une sexualité sacrée, de pouvoir donc de cette manière-là, par la conscience d'un cerveau optimal, pouvoir gérer sa contraception, euh, pouvoir gérer la rétention ou pas de ses ovules, euh, pouvoir gérer donc en fait la capacité de, de nos pensées, de nos paroles qui sont des émanations créatrices, où j'ai pu observer souvent dans ma vie que j'ai la, la capacité, comme une baguette magique à travers mon verbe, de bénir les gens et de permettre des expansions euh, de guérison. Et là je suis dans une initiation euh, d'apprendre à observer que la plupart des gens, les accords Toltec nous en parlent très bien, sont plutôt dans la diabolisation et la malédiction plutôt que dans la bénédiction en toute simplicité par l'oubli et l'ignorance que leurs pensées et leurs paroles ont des conséquences euh, lorsque tu parles sur quelqu'un, ben en fait, peut-être le corps humain terrestre il n'en sait rien mais le corps astral il le sait. Donc, si le corps humain est séparé de son corps astral dans la conscience de ce qui s'échange hein, par une guerre intérieure, bon, il n'y aura peut-être pas trop de conséquences. Mais si le corps est fusionné, comme par exemple, moi, je le vis, euh, ben quand les gens parlent sur moi ou, ou ont une émanation d'une vibration euh, de destruction, ben je le ressens dans mes cellules, dans mon humanité. C'est, euh, entre guillemets, les inconvénients du pouvoir télépathe en pâte. OK Alors, du pouvoir, dont je peux entendre par la télépathie et ressentir par l'empathie ce que d'autres disent émettent d'une vibration à travers leurs pensées leurs paroles euh, et leurs actions et donc euh, voilà alors le le seul, alors pourquoi je vous parle de ça ben, en toute simplicité parce que le vent comme vous pouvez le voir ici en numéro 3 nous parle de ce verbe créateur ça va être le résultat de cette période à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 mai le but étant d'être un dieu une déesse et le, le chemin étant d'avoir cette conscience, comme cet archétype du crocodile, qui fait référence en fait aux ouzumgales, et au, au, on pourrait aussi parler des dinosaures, hein, dans la simplicité, d'une période donc, où l'humanité a été créée à partir d'une génétique et une population de vie, d'une expérience de création qui n'avait rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui. Et qu'en fait, il n'y a rien de grave s'il n'y a plus de règne de, de vie animale ou végétale ou humanoïde, puisque euh, les forces galactiques euh, recréeront la vie d'une autre manière. Et en finalité, moi, ma, ma révélation du jour, euh, en étant connectée à cet outil depuis donc, 40 jours, c'est que en fait euh, nous sommes des galactiques dans des corps humains. Donc ça je l'ai déjà exprimé, et dans la notion de la voie de l'amour qui est au-delà de la séparation, parce que l'amour c'est le résultat de la fusion, et si on est séparé de l'amour, et eh bien en fait on est dans la haine, c'est comme ça, hein, si tu es séparé de l'amour, tu es dans la haine. Alors que ce soit de l'autre ou de toi, chacun ses mécanismes de protection, de préservation et de prédation d'énergie. Et l'amour en fait, bah, c'est la capacité à fusionner entre la lumière et l'obscurité, le féminin et le masculin, la mortalité et l'immortalité, ce qui est la souffrance et la jouissance, c'est cette conscience que, en finalité, par le mariage des polarités, tout est possible. Et donc la conscience de vie s'expérimente à travers toutes ces possibilités. Donc le chemin pour être assumé d'être cette lumière dans, qui anime un corps de chair et que nous pouvons la contacter pour régler des situations qui dépassent notre raison. Et que cela demande bien souvent une harmonisation au niveau aussi génétique, ADN et du champ vibratoire autour de nous, hein, ce qu'on appelle communément l'aura. Mais quand les choses s'alignent et qu'il y a une capacité de le faire travers justement, comme j'exprimais tout à l'heure, une fusion entre le corps astral et le corps physique. Et bien c'est là où le crocodile, que l'énergie primordiale de vie, la déesse originelle, va prendre son sens dans le symbolisme. Et j'avais besoin d'en parler en amont, parce que pour la pensée occidentale, ça pourrait être complexe d'aborder ce sujet. Puisque le crocodile, vous voyez bien qu'en fait, il n'est pas très appétissant. Elle regardait, il est flippant avec ses énormes dents, sa peau euh, épaisse, épais, son aspect rampant, euh, son côté inquiétant où on ne le voit pas arriver, il de saute dessus, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Et bien souvent, il est planqué dans l'eau, euh, dans, des, dans des endroits où en fait, il est gardien de la source. Donc les ancêtres ont vu dans cette énergie les, une information à travers la création de l'humanité, puisque cet outil, le Tzolk'in, en fait, a été offert à la Terre par des forces galactiques qui voyagent dans des vaisseaux de matière, mais qui ont aussi la capacité de voyager à travers la conscience, donc à travers un véhicule lumière, et que, ben, en fait, ils sont offerts cela à l'humanité dans la conscience que, pour nous défendre, en fait. Donc en cette période, moi je suis, je suis vraiment la joie de cette énergie qui m'anime, que de l'expérimenter, ça n'enlève pas les saisons hivernales, ça n'enlève pas l'illusion qui parfois nous emmène dans des lieux de, de souffrance par la désillusion qui va, en, qui va être engendrée par cette déflagration de de la prise de conscience de, que notre regard était erroné parce qu'on est loin d'être dans la clairvoyance totale des enjeux de ce qui se passe en ce moment. Euh, nous sommes même très exacerbés dans nos corps émotionnels par euh, ben, quand même une réduction du troupeau assez conséquente sur les siècles à venir, à travers toutes les modifications génétiques réalisées euh, à travers la technologie et le piratage du libre arbitre par les ondes. Euh, que ce soit les, les, les téléphones portables, la Wi-Fi, les micro, le, com, qui, la nourriture mangée complètement déstructurée avec le micro-ondes, qui est gravissime et qui génère des cancers à la pelle. Euh, ces ondes de la 5G, de la 4G à travers les, la téléphonie mobile qui véhiculent une information hyper puissante qui, si elle est nocive par le commérage, l'oubli, l'incompréhension, la rage, ben en fait. Des études l'ont prouvé en, en biologie. Et, et à l'époque, on n'était pas dans cette puissance-là. C'est pas l'onde qui est dangereuse, c'est l'information qu'elle véhicule. Bon, là, ils sont arrivés à un tel niveau qu'elle peut être dangereuse aussi. Mais je pense que... J'en parle parce que je pense que le, le corps humain a une telle intelligence de transcendance que les générations futures vont pouvoir euh, en, dépasser, en fait, les dommages de, de cette... Euh, réalité, Comme euh, les premières fois qu'il y a eu des émissions radio sur la Terre, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais le phénomène de tous ces oiseaux qui meurent en ce moment, euh, qui sont liés donc, à cette, euh, cette 5G qui se répand, a déjà eu lieu lorsque euh, les ondes radio ont été développées. Puis après les animaux se sont adaptés et puis il ben, n'y a plus d'oiseaux qui meurent à cause des ondes radio. Donc notre corps humain a aussi cette possibilité génétique de muter et de survivre à la 5G pour les décennies qui s'en viennent. Donc ça, c'est quand même important euh, de le préciser. Même si, pour gérer les effets collatéraux, ils ont préparé tout un cinéma avec les lois sur le pandémisme et, et, faire, et montrer aux gens une main rouge qui s'agite, voire toute une main avec plein de drapeaux différents qui s'agitent. Hein, la guerre en Ukraine, les problèmes de l'eau, les problèmes du climat, les problèmes de la maladie, etc. La famine et tout. Et puis de l'autre côté, bah en fait, une expérience de modification génétique du troupeau et euh, qui va aller euh, peut-être préparer aussi euh, l'air du verso. Il faut ouvrir, faut vraiment ouvrir euh, les capteurs, et, euh, et s'écouter, et se respecter. Donc... Ce soleil, ben vous l'entendez dans mon expression, hein, ça fait déjà 18 minutes que je suis avec vous, euh, c'est le 40e jour, je vous rappelle que toutes les religions du monde, au-delà de la perversion, de la manipulation, de l'extorsion, du consentement et de la culpabilisation de l'humanité devant se soumettre car étant de nature mauvaise de manière intrinsèque, si on enlève tous ces mensonges et qu'on qu accepte les textes, les textes sacrés qui, dont on, nous avons hérité et qui ont été récupérés, et qui, bien sûr, on n'attire pas euh, les abeilles avec euh, de la merde, mais bel et bien avec du nectar de fleurs. Donc, il faut bien qu'il y ait des vérités dans, dans tout cela. Euh, ben, 40 jours, c'est un, une énergie conséquente euh, qu'on retrouve partout. Et c'est intéressant de voir qu'ici, ben, en fait, on arrive à une deuxième énergie après celle du vin, où on avait le soleil de l'équilibre, vortex galactique, qui correspond à l'amour... Du chemin. Donc, si c'est sur, sur, sur un chemin d'amour, tout va bien. Ah, si c'était sur, sur un chemin de haine, rien ne va. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. <rire> et là, ma deuxième apparition, on a l'unité. Donc, est-ce que nous avons su profiter sur ces 40 jours d'un apprentissage qui nous a été proposé à travers les trois premières trécennas, jusqu'à hier où vous aviez cette énergie 39 en vert qui était l'orage et la magie cosmique? qui va euh, nettoyer, libérer une surcharge énergétique euh, conséquente. Moi, Pour ma part, dans ma vie privée, ça a été euh, hallucinant de, de, de réalisme. Euh, et après, bah, si vous êtes euh, sur un chemin où tout va bien, où il n'y a pas d'interférences, bah, c'est la propulsion. Et si vous êtes sur un chemin où il y a des interférences, les interférences vous sont révélées. Puisque dans la Tresséna que nous venons de terminer hier, eh bien le, si vous remontez du numéro 39 pour trouver un point, on arrive au numéro 27. Et quand vous regardez à gauche là, le petit dessin bleu, en fait c'est le symbole manique en maya et qui est traduit par cerf en français. Voilà, dire en anglais cerf en français. Et donc le cerf, ben, vous voyez bien que c'est un animal qui a été sacré euh, dans nos contrées. Parce que en fait, ces antennes, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo donc, à ce sujet à ce moment-là, nous montrent une connexion euh, en fait, au, au monde cosmique. Et pour ma part, j'ai conscientisé que cet arbre de vie qu'on retrouve partout, ben, en fait le cerf il en est la représentation animale à travers ses bois. Et que, euh, ben, en fait, euh, même qu'on observe un arbre ou qu qu'on observe un cerf avec ses bois dans sa forme animale, en fait ça nous parle des connexions neuronales et ça nous parle des extensions de nos pensées. Et donc comment notre, notre conscience n'est pas dans le cerveau mais à l'extérieur. Et que nos capteurs sont donc au-dessus de notre tête. C'est ça le message du cerf. Et dans sa façon de fonctionner, cette, cette parcelle de conscience dans une autre onde de forme que la nôtre, quel est sa sa, son, son principe et sa fonction sur la Terre c'est réguler la, flo la faune euh, afin que les arbres puissent bien s'expanser et avoir des forêts saines. En, tout, en Occident, c'était son rôle. Et au Canada, on retrouve l'orignal, enfin d'autres cervidés, en fait, avec ces bois sur la tête, euh, qui sont donc des, des messagers euh, de capter des informations telluriques et de euh, réguler la, faune, la flore. Pardon. Et, et à travers les sabots, ben, sentir les régulateurs de la faune et donc savoir vite bouger, courir très vite avec une très bonne oui. Et donc, est-ce que tu as eu une bonne oui Est-ce que tu as bien senti ce qui se passe en ce moment sur la planète Est-ce que tu as senti où est-ce qu'il fallait aller, guidé comme un cerf par ses sabots, par les courants telluriques, pour trouver une nourriture et, euh, et une eau auquel s'abreuver et être en totalité dans ses besoins premiers satisfaits donc si ça a été réalisé ben, la magie cosmique de ce cerf c'est l'orage qui est donc en fait un nettoyage vibratoire très conséquent par la grâce d'une intelligence d'une vision élargie qui permet avec amour de revoir, de revoir les grilles de création donc là je viens de te nommer en fait comme je l'avais fait la dernière fois euh, donc là on a vu euh, donc le 39 le 35 et le 31 qui, parce que les couleurs dansent ensemble, hein, rappelez-vous donc maintenant que ça s'est posé, j'avais besoin de le placer parce qu'on part sur la quatrième trécéna. où vous pouvez voir que la première, l'objectif était rouge, la deuxième, l'objectif était blanc, la troisième, l'objectif était bleu, et maintenant on arrive sur l'objectif jaune. Et la première fois que cet objectif jaune apparaît, eh c'est celui du soleil. Et donc euh, ben pour poser les fondations d'un cycle de 260 jours, l'objectif jaune, euh, qui correspond à l'énergie de la matière, qui correspond à l'énergie l'élément de la Terre. Le rouge correspond à l'élément du feu, donc quelque chose de nouveau, c'est le lever du soleil. Le, le blanc correspond à l'énergie du Nord, le pôle magnétique, par où on va quand on s'est levé. Le bleu correspond à l'énergie de l'Ouest, une fois qu'on qu va dormir, euh, on, on va donc vers la, vers la journée qui s'accomplit. Et puis bah, l'énergie jaune, c'est euh, la dynamique en fait, euh, du Sud, et donc de ce plein pot de lumière, et qui est en correspondance avec l'élément de la Terre. Comme l'énergie bleue est un élément de l'eau. L'énergie rouge c'est le feu et le blanc c'est l'air. Donc ce qui fait que ça donne quoi Première trécéna à partir de l'équinoxe, hein, plein pot c'est le feu, c'est l'énergie du feu qui est là avec la direction en fait du futur. Hein, j'ai oublié de vous dire ça, la direction du futur. Et donc qu'est-ce qu'on va placer dans le feu de notre énergie dans le futur Deuxième trécéna initiation. À ce moment-là, L'air, qu'est-ce qu'on reçoit comme inspiration Quelle est la respiration euh, qui est là à travers l'esprit, à travers euh, l'intellect, la, la, en fait, et cet élément qui est, qui est bien plus que l'intellect, hein, puisqu'on sait que vous avez des gens qui, se, qui, respirent, la lumière, qui respirent dans l'air l'énergie vitale et qu'on n'a pas besoin de s'alimenter. Mais pour pouvoir y parvenir, il faudra bien sûr qu'ils soient connectés aussi au feu. Parce que tu pourras faire toutes les méditations que tu veux en étant respirien, si tu n'es pas avec la lumière, tu, tu n'y arriveras pas. Donc il faut vraiment l'élément du feu et l'élément de l'air. Et puis transmuter dans le corps physiologique, cellulaire, l'eau d'une information pour calmer tous les organes, pour calmer tout, tout, tout le fonctionnement du système corporel afin de pouvoir se passer de nourriture. Et dernière manifestation, bah là en fait on va avoir ce 40e jour, c'est ce, l'illumination qui est au-delà de l'illumination d'ailleurs, c'est la, la capacité cellulaire à se nourrir que, que des éléments euh, de la conscience et non plus euh, de ce que la Terre produit. Donc euh, tout ça pour vous dire que là on rentre du, 26, du 28 avril jusqu'au 10 mai dans une opportunité d'aller contacter dans la vie matérielle notre propre lumière, comment elle se manifeste. Puisque le premier objectif c'est le crocodile, donc est-ce qu'on est un gardien de notre source Est-ce qu'on est sorti de la culpabilité, de tout le langage de la séparation, où on nous parle de proie et de prédateur, alors que dans l'intelligence de la vie, tout est opportunité de régulation, d'équilibre, d'harmonie, d'écosystème, d'intelligence mutuelle ça peut être intéressant pour une tribu par exemple de cerfs, de se faire choper par l'un des membres, de se faire choper par le, par le crocodile parce qu'il était fatigué, âgé et c'est le temps du départ. Et au lieu d'avoir une mort de souffrance par la maladie, il est régulé, il est fatigué, le crocodile le sait, le repère, ça sera plus facile à attraper et ben ça c'est fait. Donc si on voit les choses de cette manière, on n'est plus du tout dans le côté victime-bourreau-sauveur, euh, euh, avec la proie et le prédateur et l'humain qui se pose en sauveur et qui en fait se transforme en, en destructeur. Hein. Parce qu'il n'a pas tout compris en fait, enfin euh, il a oublié comment les choses fonctionnent. Et donc, si vous voulez, ben voilà ce que ce, cet outil, un euh, calendrier qu quantique, propose. C'est qu'à chaque cycle, tous les 260 jours, l'objectif du feu, l'objectif du futur, c'est d'être un gardien de sa source et de pouvoir manger, se nourrir de ce qui est fatigué, hein, pour réguler euh, les, les troupeaux de la faune. Le deuxième est aussi un régulateur, puisqu'on a le jaguar. Donc à travers l'élément de l'air, gardien des mondes souterrains, la femme médecine, gardien du monde astral à travers le côté ben voilà, éthérique qui va ensuite se, se mettre dans la matière à travers l'eau, qui était l'élément qui est arrivé donc, sur la période précédente euh, où on avait donc ce cerf hein, qui nous montre bien euh, les choses euh, dans la connexion, dans le canal et en tant que lui, régulateur de flore et puis ben, là, ben, on n'a pas un régulateur de flore puisqu'on a un archétype euh, euh, des éléments qui est le feu à travers le soleil mais le feu qui est manifesté dans la matière, puisque euh, le jaune c'est l'énergie de, de la terre, c'est le symbole, l'élément de la terre. D'accord Donc euh, voilà ce que je pourrais vous dire avec cette énergie là ici placée, euh, de cet euh, objectif d'être euh, dans une intégration vibratoire qui va se placer dans la matière, de tout ce qui aura été vécu depuis 39 jours depuis l'équinoxe en fait, ou donc bah, réguler notre source, ne pas se faire bouffer, délimiter son territoire, euh, être un canal entre ciel et terre dans la conscience du chemin emprunté, puisque le chemin bah, en fait dans l'énergie dans du crocodile, c'est d'avoir la capacité de d'écouter le grand esprit, l'élément du vent. Le, le chemin en fait du jaguar, ça va être la capacité d'avoir une vision comme l'aigle tout en étant sur terre, dans la matière. Et la, le chemin en fait de, ce, de cette troisième trécénat du cerf, ben c'est d'être comme un lapin. Donc les sens tout en alerte, très nombreux, prolifique, l'abondance et c'est pas grave si la famille est régulée puisqu'il y en a tellement que de toute façon on est comblé. Hein, je vais prendre l'exemple d'une discussion que j'ai eue avec un ami, euh, avec un miroir où mon fils est, est fils unique euh, avec moi, mère célibataire. Ben, C'est pas du tout la même expérience que ce jeune homme qui n'avait pas de papa, mais qui avait une famille très nombreuse autour de lui. C'est très tard qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème, qu'il n'avait pas de père. Ça ne lui a jamais manqué, parce qu'il était comblé par, la, par, par en fait la famille nombreuse qui était autour de lui, avec les oncles, les tantes, les grands-parents et, et ses frères. Alors que mon fils, par exemple, bah c'est une blessure parce que euh, l'information transmise des ancêtres est très limitée. Une famille monoparentale avec moi, et avec en plus une protection euh, du côté maternel, avec ma généalogie où les énergies sont trop toxiques avec euh, la perversion narcissique et un père témon qui est dans une secte euh, extrême, ok Donc euh, et les conséquences euh, que ça a pu engendrer. Après c'est un autre chemin de vie, il hein, n'y a pas de bien ou de moins bien mais c'est juste un résultat pour montrer en avant euh, cette énergie du chemin du cerf qui était celui du lapin et d'ailleurs le cerf ne mange pas le lapin, mais il côtoie, il, il, se, il se côtoie hein, dans la forêt. Et, euh, et le cerf peut être souvent euh, protégé dans sa longévité parce que le lapin va nourrir, euh, le, le loup, le, va nourrir des, des, des régulateurs éventuels de, de son émanation. Donc le chemin, à travers donc, le totem du lapin, c'est aussi montrer l'énergie de l'étoile et l'énergie de Vénus de manière particulière. Et qu'est-ce qu'on voit ben, Vénus, comme je l'ai exprimé à la précédente trécéna, c'est une planète que nous, sur la Terre, on la voit comme une étoile dans le ciel. C'est la, la première étoile qui apparaît dans l'obscurité, c'est la dernière à disparaître. Et dans les cosmogonies du passé, les Vénus représentent l'archétype de l'amour, et représentent le phénix, et représentent la, la connaissance, en fait, de la lumière qui est la première à apparaître, la dernière à s'éteindre de cette intelligence du pôle féminin que, Mais après, quand on s'intéresse à l'histoire de l'humanité, aux Anunnaki, etc., et à ce qui s'est passé dans l'histoire du système solaire, qu'on découvre avec Anton Park, c'est assez, assez fascinant et intéressant. Faites-vous votre propre opinion, toujours à l'écoute de votre cœur, euh, parce que sinon, si vous lisez des informations avec votre tête, vous allez inscrire dans votre tête des informations les considérant comme vraies ou fausses en fonction de votre croyance, mais vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans le leur. Dans l'illusion d'une croyance. Pour qu'une vérité soit établie, il faut que ça soit en correspondance avec une mémoire, que ce soit à travers la généalogie donc cellulaire ou que ce soit à travers le corps astral qui lui est gardien des mémoires de tous les véhicules que vous aurez animés à part votre conscience plus élargie qui va là euh, à travers euh, une ouverture dans un non-jugement qui n'est pas celui de « c'est vrai, c'est faux, j'y crois, j'y crois pas », mais qui est celui ben, « j'ai envie de connaître euh, la vérité et qu'elle me soit utile et perspicace pour moi dans ma vie eh », et bien là, vous vivrez des, des révélations. Et pour ma part, ce calendrier est vraiment un outil de confirmation. De beaucoup de vérités que j'ai découvertes à travers euh, mon corps cellulaire, donc euh, héritage généalogique de mes ancêtres et à travers mon corps astral euh, où j'ai pu voyager en projection de conscience dans l'espace-temps. Donc euh, c'est pour ça que je suis si impliquée. Euh, à, depuis plusieurs années et que j'ai rétabli l'équilibre et l'énergie avec beaucoup de live, hein, pour vous qui m'avez suivi, hein, suivi hein, les TGV euh, pour euh, la, ma communauté Youtube, afin de rééquilibrer l'énergie qui avait été polluée par le Dreamspell. J'ai fait mon offrande à l'humanité. Et bien l'offrande c'est le résultat de la trécéna précédente et, euh, et donc en, comme vous pouvez le voir, vous avez dans chaque euh, trécéna, vous avez donc le l'invitation euh, de l'objectif de la période, le chemin emprunté pour l'atteindre et le résultat qu'on obtient. Et donc le premier, par exemple la première trécéna, ce crocodile, euh, le chemin c'est le vent, donc la conscience avec les éléments de l'éther et, et donc de ne pas se laisser piéger par la matière et de se laisser enfermer dans un corps de crocodile et d'accepter qu'on est un maître et qu'on garde la source. Et, de, et que cette conscience subtile anime le corps dense, bien sûr. Et que ce mariage sacré dont je vous parlais entre l'astral et la physicalité s'établisse. Les animaux l'ont, hein, c'est nous qui l'avons perdu. Et euh, c'est pour ça qu'on peut d'ailleurs faire la communication animale. À partir de l'instant, on arrive à communiquer de divin à divin, en toute simplicité. Donc, euh, le résultat de cette première énergie du, du, de l'équinoxe euh, qui avait commencé donc, euh, fin mars, c'est la nuit. Est-ce que je suis un gardien de l'aube est-ce que je vais être capable, dans les mondes intermédiaires, lorsque mon corps est au repos, de libérer ma conscience pour aller régler des choses dans l'astral ou pas Est-ce que je peux même voyager en dehors de la planète et puis aller me balader ailleurs dans ma conscience galactique Bon, on peut voir aujourd'hui que les humains sont zombies dans le, dans le réveillé debout le matin avec son café à la main et endormis dans son lit sous sa couette. Il y, y a vraiment une, une séparation qui, qui est de fait euh, euh, majeure dans notre peuple, euh, dans la conscience de qui l'on est en vérité. C'est pas grave, c'est comme ça. ça. On va pouvoir le retrouver si on s'y implique, si on pratique, si on s'interroge, si, euh, si on se donne les moyens de suivre cet élan, si tel est le chemin de cette vie. Hein, parce que c'est pas à chaque incarnation qu'on va s'amuser à se souvenir de ce qu'on avait oublié. Et puis, euh, donc la deuxième trésénat, bah, vous aviez donc le but de ce jaguar, donc gardien des mondes souterrains, gardien de l'information de, puisque c'est le pont des mondes, gardien des mondes de la mort aussi donc gardien de l'information la, de la, de héréditaire et gardien de ce miroir de ces encodages ADN qui vibrent dans une énergie qu'on ne voit pas mais qui anime le corps astral et euh, donc euh, le chemin c'était d'avoir cette vision de l'aigle hein, évidemment pour pouvoir voir dans le corps il faut avoir, pouvoir voir dans le corps astral et dans le corps de matière et donc en fait le résultat c'est la sagesse eh oui, si je suis équilibrée entre ciel et terre entre mon féminin et mon masculin en tant que guérisseur créateur je vais accéder à l'illumination et à la sagesse et puis la troisième trésénat que nous venons de quitter eh bien, le but c'était le cerf, la connexion réception de l'information entre ciel et terre le chemin être comme Vénus une étoile dans la nuit qui éclaire la première et la dernière comme le lapin un être d'abondance prolifique et puis bah, gérer sa peur parce que si on a peur on peut... les lapins ils peuvent littéralement mourir de peur donc, euh, accepter que quand on a énormément d'empathie et de télépathie, parfois la meilleure option, euh, ben, si par exemple vous avez le Nawal euh, Serre, ou si vous êtes dans cette Tressena, ben, c'est de courir dans le terrier. Hein, et, euh, et que ce chemin va vous permettre d'être en sécurité, et de créer autour de vous un réseau, et d'avoir des amis qui vont vous permettre une sécurité. Qui va permettre d'aller dans le résultat qui sera l'offrande. Et l'offrande, c'est l'élément de l'eau. Hein. Donc on a le soleil qui représente l'élément dans les glyphes, le soleil qui représente le feu, la terre bien sûr qui représente la terre, et puis donc on a le, le comment dirais-je, l'offrande qui représente l'élément de l'eau. Voilà. Et, euh, et l'herbe qui est représenté par l'élément de par le glyphe du vent, hein, en toute simplicité. Donc là, maintenant que tout cela a été transmis. Est-ce que vous êtes dans la conscience de ce que vous avez à offrir au monde Est-ce que vous êtes dans la conscience d'une sagesse qui est là en vous, euh, en correspondance avec vos capacités Et est-ce que vous avez envie d'être des gardiens du futur, des gardiens de l'aube Ok Eh bien, le soleil va vous le montrer. En toute simplicité, cette période-là va vous permettre de voir que le chemin, c'est d'être un gardien de la source. Et que le résultat obtenu, ça sera d'avoir cette connexion intense avec euh, toutes les possibilités euh, qui sont contenues dans les terres et dans l'élément du vent. Voilà, donc euh, ce que j'avais envie de vous dire en ce jour, 36 minutes 52 moment, je vous le dis, je pense que tout est parfait. C'est déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Donc rendez-vous euh, au 11 mai pour la cinquième trécéna où là, vous voyez, on repartira sur une énergie rouge, euh, qui sera celle du roseau, et donc la récolte de l'abondance, ou alors la récolte de la pénurie. Et la magie cosmique de cette période qui commence aujourd'hui sera celle de la route. Donc est-ce qu'on est sur le bon chemin de, dans une magie cosmique, ou est-ce qu'en fait euh, la vie va nous réorienter, nous inviter à changer notre chemin voilà, à bon entendeur merci pour votre attention, merci pour vos commentaires merci pour vos questions parce que je suis consciente hein, que j'envoie beaucoup d'infos donc si vous êtes intéressé, n'hésitez d'aucune façon, si vous avez un, un, un point d'obscurité à me poser une question, vous pouvez le faire sur, ici sous la vidéo en replay et puis, euh, et puis merci de partager, si vous trouvez que cette science est ce qu'elle contient, est ce que je propose est ce que je partage, même si ça peut être difficile d'accès dans une première écoute, tant il y a de codes Informations qui casse les accords euh, qui mènent à la mort, il est certain que ça reconnecte à une conscience à une galactique et à une science qui remonte à plus de 13 000 ans lorsque l'humain avait la capacité, il n'avait pas besoin de vaisseau euh, matériel pour pouvoir voyager dans les étoiles. Et donc euh, quand on voit aujourd'hui notre ADN qui est bridé à 95% et notre cerveau idem, bah, imagine un humain qui est débridé, eh bien, c'est un dieu sur la terre en toute simplicité. Et si ça se trouve, nous louons euh, et nous vénérons pour certains d'entre nous, je parle de, de ma fratrie parce que ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon, ma, mon chemin, euh, des, des forces exogènes, des dieux, etc., en ayant oublié qu'en fait nous en étions nous-mêmes. Après, bien sûr, avoir l'humilité que nous ne sommes pas dans une longévité euh, dans un corps matériel euh, d'une conscience euh, divine euh, accomplie dans, sa, dans, dans la capacité, comme ceux qui nous ont visités, de, de créer des ondes de forme comme nous sommes dedans en ce moment, euh, et d'investir des planètes, de les civiliser ou de les coloniser. Hein, ça va dépendre euh, le chemin de ces forces galactiques, comme les Américains, euh, enfin les Européens ont, ont colonisé euh, beaucoup. Euh, de continents et de pays euh, voilà l'humain on a, on a aussi civilisé, c'est à dire qu'on a des périodes dans l'histoire qui sont bien sûr occultées où l'humain a eu des compétences, des connaissances l'âge d'or, hein, on a des traces d'une forme d'intelligence qui permettait non pas de diviser mais de multiplier Tiens, je te donne mon... Je sais faire ça. Ah toi, tu sais faire ça on, bah on, Et on s'apprend. Et du coup, au, au lieu de, de placer un argent qui est pour voler, euh, dominer et soumettre, c'est un argent qui unit les gens. C'est un art qui unit les gens. Par le troc, dans ce que je viens de nommer là. Mais si on ne peut pas troquer, eh bien avec une monnaie qui va permettre d'acquérir ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Et normalement, c'est une dynamique d'abondance et pas du tout de pénurie. La pénurie a été installée par les parasites. Hein. Qui ne savent pas créer, c'est si que ça, voilà, donc maintenant bah, il va falloir les dégager, cet outil est une opportunité d'y parvenir, je vous rappelle que comme je l'ai annoncé au départ, à 40 minutes, c'est un outil quantique, donc à bon entendeur, bonne intégration, merci d'exister dans ma réalité, et au plaisir de vous retrouver dans ce format podcast, euh, dans deux semaines, au 11 mai, au revoir les amours.